béni des dieux dans le premier couloir et le départ. C'est parti pour cette deuxième épreuve sur 1500 mètres avec Enigma Code qui va s'élancer en tête. Enigma Code Devant Belagio King qui évolue à l'extérieur de Béni des Dieux. Alors en pleine montée, Enigma Code, Derek David compte une longueur d'avance sur Belagio King qui tente de se placer sur les barres devant Béni des Dieux. C'est presque fait pour Belagio King. Bientôt au tombeau malarctique, sous l'impulsion toujours d'Enigma Code, les fou en file indienne. En deuxième position, Belagio King qui a justement trouvé les barres et Béni des Dieux qui va se rapprocher à l'extérieur légèrement de euh, Bella King pour essayer peut-être d'attaquer un moment en pleine descente. 800 mètres à parcourir environ dans cette épreuve pour euh, Enigma Code. Pour le moment, il n'est pas inquiété en tête. Béni des dieux se rapproche euh, tout doucement sur la montre de Nabil Sheikh, Bachamia et Bella King va peut-être attendre que ça s'ouvre dans la ligne droite finale la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée alors Enigma Code qui est parti un peu vers l'extérieur, Béni des Dieux a dû être repris et Gyo King qui maintenant est lancé par Stephen Donahue à l'entame du dernier virage Enigma Code avec Derek David, Gyo King, Béni des Dieux va chercher l'intérieur alors Enigma Code, Gyo King peut-être va terminer le plus fort au milieu Gyo King, Enigma Code à l'extérieur, Bellagio King va donc s'imposer Bellagio King devant Enigma Code des béni des dieux